Lorsqu'on ouvre un dossier ou un document, dans le coin, il y a trois petits symboles qui apparaissent, un moins, un plus et une croix. Le moins va diminuer le document, qu'on retrouve tout en haut dans ce qu'on appelle la barre des tâches. En recliquant dessus, il réapparaît. Le plus le met en plein écran et la croix le ferme et le fait disparaître.